Bonjour, alors on va faire maintenant la correction d'ici l'exercice de grammaire, il s'agit de l'attribut du sujet. Dans chaque phrase du texte suivant, intitulé tout simplement les yeux, c'est un texte informatif, je souligne l'attribut et j'encadre le sujet. D'abord, il faut lire le texte pour bien comprendre. C'est un texte informatif. Les yeux, comme titre, la plupart des animaux pondent des œufs et sont ovipares, comme l'exemple de la poule. Regardez, s'il vous plaît, ici, vous voyez l'exemple de ovipares, parce qu'ils pondent des œufs, comme l'exemple de la poule. Ceux dont les petits naissent directement sont des vivipares. Voici un exemple, comme le chaton. Ici, la chatte donne naissance à des chatons. C ici, c'est vivipare. Ceux, les petits naissent directement, sont des vivipares. Vivipares, ce sont des chatons. Alors, la chatte, la chatte donne de la naissance à des chatons. Alors, ces chatons s'appellent tout simplement vivipares. Chez les insectes, les œufs sont sphériques ou aplatis et parfois même ils sont limines. Les insectes, ça veut dire les mouches, les moustiques, tout ça. Chez les poissons, les œufs sont très petits mais très nombreux. Elles sont également gélatines. Il y a de ce qu'on appelle gélatine. Elles sont également gélatineuses chez les amphibiens. Alors voici l'exemple des reptiles. Voilà. Et des amphibiens comme serpents, comme lézards, comme grenouilles, comme tortues. Tout ça, ce sont des amphibiens, les amphibiens ou les reptiles chez les reptiles, la coquille de l'œuf est dure maintenant on a bien compris le texte directement la correction on cherche d'abord l'attribut, le fameux attribut du sujet alors la plupart, la plupart des animaux pendus, non ils sont ovipares alors ovipares ici et, mais, soit un nom peut-être un nom, peut-être un adjectif alors ici c'est un adjectif, ils sont ovipares ça veut dire les animaux qui pondent des œufs. ils sont ovipares ça veut dire les animaux qui pondent des œufs. comme l'exemple de la poule alors on cherche d'autres attributs d'abord ceux dont les petits naissent directement sont des vivipares sont des vivipares. Vivipares, bien sûr, comme l'exemple de euh, des chatons. Alors, la chatte, ici, on a déjà vu, qui est dans la vie à des chatons. Alors, ces chatons s'appellent des vivipares. Des vivipares. Alors, c'est un attribut du sujet sous forme d'un nom. On continue. Chez les insectes, les œufs sont sphériques. Ou aplati et parfois même et sans lumineux. Alors, je vois ici plusieurs adjectifs. L'exemple de sphère, sphère, sphérique, aplati, plat, plat, aplati et sont lumineux. Lumière, qui vient de lumineux. Alors, sphérique, sphérique, aplati, lumineux, ce sont des adjectifs et en même temps, ils jouent le rôle de l'attribut du sujet. Ça veut dire sphérique qui, donc sphérique, c'est les yeux. Qui, qui, pardon, qui sont donc sphériques, ce sont les œufs. qui sont donc aplatis, les sphères. qui sont donc euh, lumineux, les œufs. alors les œufs sont sphériques, aplatis, lumineux. Voilà. chez le poisson, les œufs sont très petits. petits. voilà. toujours, je chasse les adjectifs et je le rôle de l'attribut du sujet. petit veut dire les œufs. Mais très nombreux, voilà, nombreux aussi. Et sont également gélatineux chez les amphibiens. Ça veut dire les serpents, tout ça. La famille des serpents, la famille des serpents, la famille des arts euh, grenouilles, tout ça. Gélatineux, chez les amphibiens. Chez les reptiles, la coquille de l'eau est dure, dure, hein c'est la coquille la coquille de qui du la coquille voici l'exemple de la coquille c'est un exemple de la coquille de la poule et la poule qui donne des œufs comme ça mais les œufs ne sont pas comme des chatons ce ne sont pas des vivipares mais ovipares il y a différence ovipares sous forme de œufs et des vivipares ah c'est la naissance bien construite comme nous les comme nous les humains Bien sûr, on, on, la femme donne naissance à des enfants, à des bébés, tout simplement, qui.. qui dès la naissance, ils sont vivants. Dès la naissance, ils sont vivants. Mais pour la poule, il faut attendre. Pour les yeux de la poule, il faut attendre euh, pas mal de mois. Pour avoir ce qu'on appelle les poussins. Vous connaissez les poussins Oui, c'est ça. Alors maintenant, on a bien chassé tous les attributs du sujet et maintenant on va encadrer le sujet qui le, le sujet qui est en relation avec l'attribut. Alors pour cela, il faut trouver voilà. on dit la plupart on dit là, euh, encadre. Voilà. On cherche l'encadrement. Voilà. La plupart des animaux pondent des œufs. Il, il avec s, ça veut dire les animaux. C'est bien, bien joué. Sans les petits, n'est-ce directement sans les vivipares? Les petits, oui, bien joué. Chez les insectes, les œufs sont sphériques, parfois même sont lumineux. Lumineux et sphériques, ce sont des adjectifs du nom, les œufs, les œufs qui sont sphériques. Bien joué, bien joué. Chez le poisson, les œufs sont très petits, mais très nombreux, ils sont gélatineux. C'est la même chose, les œufs ici, les œufs ici, mais pour le poisson. Ici, si, les œufs des insectes, ici si, les œufs des poissons. C'est pas la même chose, parce que les œufs des insectes sont sphériques, aplatis et lumineux, mais les œufs du poissons ils sont petits, nombreux et gélatineux, surtout chez les amphibiens. Ils sont gélatineux, c'est-à-dire les œufs ici, voilà. Ils sont gélatineux chez les amphibiens. Les, les amphibiens gélatineux. Pour les œufs des poissons, sont petits, nombre. Mais pour les amphibiens, non, sans gélatine. Chez les reptiles, la coquille de l'œuf est dure. La coquille de. Alors qu'est-ce que je viens de faire Je viens de corriger cet exercice de l'attribut du sujet. Je vois que l'attribut du sujet, est tout simplement, soit un nom, soit un adjectif, mais il y a une relation entre lui et le sujet. C'est ce qu'on appelle l'attribut du sujet soit un adjectif, soit un nom, mais qui attribue directement au sujet, qui est en relation avec le sujet de la phrase, bien sûr. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo de la correction.